Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 89 de stage 1 et nous allons jouer... Oh putain, j'ai pas, pas y arriver. On, nous allons jouer aujourd'hui à Dirt Showdown, qui est un jeu de... de... bah de Monster Truck euh, dans un style, une sorte de jeu de course, mais... orienté bourrin. Donc, euh, ouais, j'appelle ça du Monster Truck parce qu'on se tape dessus, c'est... c'est celui qui arrive en entier à, à une arrivée. Et premier, et si, enfin, il y a plusieurs styles, on, on va le voir... on va le voir tous ensemble. Donc c'est parti, on appuie... vérification du contenu, s'en ça passe, voilà. Chercher un profil. Euh, hop Activer la sauvegarde. Non, oui. J'utilise encore, il faut encore lui dire. Voilà, sauvegarde, auto-créer. Il y a deux styles de profil les, les profils en ligne, et puis ensuite on, on choisit. Euh, C'est bizarre, on dirait qu'il y a plusieurs trucs. Saisir texte. Alors, euh, stage one. Yard. Alors il y a marqué Yard un peu de partout. Bon, tant pis. Euh, Yard. <rire> voilà non connecté, c'est peut-être parce que je suis pas connecté. Je ne sais pas pourquoi, il y a marqué Yard, de temps en temps, on s'en fout, alors chaud tour. On va commencer le mode histoire. Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose mm -hmm, Nevada. Ball. Ça charge. Yard. <rire> voilà. Ça pour dire ça charge. Oh, a... c un peu long. Alors qu'est-ce que c'est que cette voiture Ouais. Alors on a commencé. Et là on atterrit tout de suite. Euh... Bon, voilà. Est-ce que c'est la voiture avec laquelle on a utilisé On va, on va, on va rouler. Je ne sais pas. Elle a l'air plutôt pas mal. Avec des têtes de mort sur les jantes. C'est bruno Alors. Qui mmh, est un petit peu long. Ce qui est pratique, c'est que peut, peut tourner autour de la voiture. Vous avez vu <rire> J'ai pas précisé, mais ouais voilà. On peut tourner autour, voir euh, la voir sous plusieurs angles. Alors là donc voilà. C'est parti. Ça commence à être très chaud au Nevada. Nous allons savoir qui pourra passer en chaud showdown tour. Déchaîné, mais vous êtes encore plus fort, les gars. On est en train d'écrire l'histoire. Regardez, qui a et c'est parti pour nous. Allez, c'est parti. Ils ont libéré la voiture. Alors, on va tout de suite voir quelque chose qui me gêne déjà. Euh, L'échantillon, voilà. Hop, hop, euh, je peux pas bien. Bon, 60. Voilà, synchronisation. Oui, parce que les réglages, je les ai pas regardés avant. Donc là donc ça devrait être bon. Bon on va laisser intermédiaire. Allez. C'est bon. Allez ça s'applique. Voilà. Ça y est. On confirme les modifications. Oui, oui, non, oui. Un peu perdu. Allez c'est parti On est parti pour le dirt tour, comme il disait. Euh, donc là, c'est une petite piste en 8. Hein. Ça ressemble à une piste en 8. Euh, très simple, très courte. Et en gros euh, comme je vous ai dit c'est un jeu de voiture pas tellement comme les autres parce que on va pas privilégier euh, d'un côté la vitesse mais euh, aussi il faut rester entier. Regardez hop là ils vient de se faire emporter parce que les pistes se croisent et se recroisent. C'est pour ça que j'appelle ça une piste en 8, parce que regardez hop là on tourne, on revient, on va retraverser euh, la route au milieu des gens. Donc on a on a de la vie, j'ai envie de dire comme ça, on voit donc le pneu en bas à droite euh, euh, qui nous annonce notre, euh, notre vie on va dire, la, la vie de la voiture, euh, ce qui est en vert donc c'est la vie, et en bleu c'est le boost, le boost qu'on peut utiliser, bon pas dans les virages, voilà, regardez c'est le petit boost violet que je viens d'activer, et qui se recharge tout seul euh, quand on roule, donc le but c'est et de finir les tours, donc 3 sur 3, on voit en haut, et de rester entier aussi, parce que ça c'est pas dit, si on se fait fracasser, voilà, on a gagné, ce sont eux qui passeront en show dans tour. On s'est bien éclaté, les amis. On se revoit après la pause. Donc voilà, on a gagné la première course. Bon, j'ai pas trop compris. J'ai pas tout tout compris, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Alors. Donc là, on peut choisir Pro, All-Star, Champion, Légende. Euh, on va jouer en Pro. Miami ou San Francisco? Alors, il me propose Miami ou San Francisco. Bah, pour commencer, on va faire original. On va prendre Miami. Et euh, manche 1, 3 tours, 5000. Non, je veux pas me connecter. Voilà. Alors, maintenant, je choisis ma voiture. Belimo ou bien Jackson. Alors, on peut choisir la couleur aussi, la, le, la série plutôt. Hum. Euh, Celle-là, elle est P1, elle, est... bah, elle m'intéresse bien. Alors, ça charge, c'est parti. Miami, race off. Alors, est-ce que ça va être le même style de course qu'on vient de faire Je sais pas, on va voir. Yard. Toujours Yard un peu de partout. Un petit peu long au chargement, hop là. Donc notre voiture à l'aperçu de la voiture, on peut toujours tourner autour d'ailleurs. C'est pratique. A, -E -M performance on raconte mmh. elle est jolie quand même comme bagnole c'est bien ça on peut bien faire le tour on peut bien regarder sous toutes les coutures soit avant arrière c'est soit... bon on peut pas aller en dessous ça sert à rien regardez les ailes ont l'air d'être bien fait à l'intérieur allez donc on est parti alors ça c'est le terrain sur lequel on va rouler miami oh y a un avion qui passe dessus d'ailleurs allez 3 2 1 et on est parti alors, on est à fond en boost, on est à fond en santé, donc ce qu'on fait c'est qu'on suit les voitures, alors là c'est du, du cassage de voitures, le début on est tous ensemble, allez, oh il me double facilement d'ailleurs, ça va pas le faire ça, ça va pas le faire très longtemps, on voit le nombre de spectateurs qui sont autour, donc euh, ils aiment bien, ils dans le tour. hop là des petits tremplins, oh, c'est plutôt sympa, avec des feux d'artifice de temps en temps aussi, il y a une voiture qui s'est crashée, on a vu, ouais, qui s'est crashée, qui s'est retournée, donc du coup elle était un peu bloquée, Oula, si je me tape les murs, ça va pas le faire. Alors, allez. Hop, un petit tremplin encore. Donc, c'est de, de la cascade, hein, ces courses. C'est pas vraiment des courses de vitesse dans la ville et tout ça. Là, c'est du circuit, c'est de la cascade. Hein. Surtout pour le spectacle. Alors, notre voiture, je sais pas, on doit changer de voiture à chaque fois. Parce que. Ça, on doit la péter à un point extrême. Hop, là, la bleue, là, on va rattraper. On va se faire foutre. Ouh là. là, là, là, là, là, là, là. Donc la voiture se retourne pas apparemment. Ah bah si, ah bah d'accord, hop, elle, se revient, elle, revient, elle revient sur ses roues, c'est magnifique. On met des petits coups de bouille de temps en temps, même si euh, c'est pas encore top. Je suis deuxième sur 8. Là. Hop Allez, on passe à côté du, du, du tremplin. Donc là, on arrive au deuxième tour. Hop là. Troisième, le dernier. Donc là pour l'instant, euh, dommage qu'on n'a pas de petite map, on ne sait pas trop par où ils peuvent arriver, s'ils sont derrière nous ou pas. J'imagine qu'ils sont pas tellement loin. Hop, on reste au milieu. Non, allez, on va, on va prendre ce tremplin, il est... en plus ça fait des feux d'artifice, c'est joli. Hop là, ça chaque fois qu'on en prend un, il fait l'artifice. Hop, là. La maniabilité est vachement Elle est bien faite quand même. Pour ce genre de jeu c'est vach vachement bien fait je fais que les dire vachement mais pas grave. ah la défense artificielle ça y est oh wow t'as placé la barre bien haut aujourd'hui oh, pourquoi est-ce que t'en verrais pas ton riz Non voilà pour les scores mais on s'en fout un peu allez ça va recharger j'imagine voilà ça m'étonne pas du tout. On recharge avec notre voiture qu'on qu avait pris. Je t'en de la revoir si on l'avait pas bien vu. Mmh, ouais. On pourrait reprocher les temps de chargement. Ouais, C'est quand même pas un PC pourri. Donc voilà, on a gagné de l'argent. Ouh Donc ça pourrait être sympa si on veut, je pense, améliorer les voitures. Hop là, déverrouillage pour achat la Zenden Cup. Zenden Cup. Hop, je n'importe quoi. Hop, une nouvelle voiture, elle, elle est plus jolie que, que celle que j'avais pris. Alors, on va, on, va, on va continuer. Ah, on a débloqué le knockout. Et on va on va le prendre, non Allez, non. On va prendre celle-là. Hop, Robson. Jupiter. Euh, Jupiter, laquelle ah, attendez, je vais, je vais faire une autre chose avant C'est que je vais euh, améliorer Là j'ai vu qu'on pouvait faire des améliorations pour de l'argent Donc là j'ai 5000 On va augmenter Yard, je sais pas ce que c'est On verra bien Voilà, on va prendre la Jupiter comme je disais On va prendre quelle couleur hum... Oui, il y en a plein Plein de modèles différents Celle-là me plaisait bien Alors, Rampage San Francisco Alors, notre voiture Flip, 251, behind you, oh elle est plutôt, elle est plutôt jolie, hein. de toute façon tous les, tous les modèles 3D des les voitures qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment bien foutu, alors qu'est-ce que c'est que cette course Oh là là, donc ça ça a l'air d'être un, une grosse arène, ouais, allez go, oula on est tous les uns à côté des autres, ah bah voilà, on a compris, c'est une sorte de Destruction derby. Euh, je sais pas si on dit comme ça euh, En gros, il faut se défoncer la tronche Le but là, ça va être le, de faire un maximum de points En faisant un maximum de dégâts Hop là, là je viens de gagner plus 750 yards Ouh mais je, vais, je viens de voir un ralenti aussi Voilà euh... J'ai appuyé sur la touche comme, comme un idiot mais on... Ah on peut l'envoyer sur Youtube aussi, c'est sympa Hop là, on continue C'est reparti, allez Allez, allez. Donc j'ai gagné 750 euh, points. Ils, a, ils appellent ça des yards euh, parce que c'est le jeu qui est totalement buggé. On met yards partout. Hop là 195. Alors le but, de hein, toute façon, c'est le même, c'est de mettre des points. Un maximum de... Ouh là, je me suis fait défoncer de côté. Donc on voit ma santé qui a baissé d'un sacré cran. Hop là 150 yards, plein, plein. Léger accrochage, 150, 141. Il y en a plein qui sont, qui sont sur le point de crever là, on va essayer de les, de les finir, voilà, allez, elle, elle est crevée, mais on revient je crois, je crois que c'est, il y, y a le temps qui doit y être, ouais, voilà, vous voyez le temps et, et en gros c'est celui qui a fait un maximum de points, donc euh, même quand on a la voiture qui défonce, on devrait recommencer, hop là, donc euh, vous voyez, il y avait la voiture de flic que j'ai défoncée, on vient de la croiser, ah là là là là, il me reste plus qu'une barre si je, me re si je me reprends un coup. Hop, je vais avoir trop mal. Il me reste moins qu'une barre. Hop là, on m'a encore défoncé sur le côté. C'est pas top ça, doula. Hop, allez, 245 yards. Et apparemment, en même temps que je tape, je me fais aussi des dégâts moi-même. Ah là là là, là là là là Hop, 100 yards. Oui, j'appelle ça des, des points, 100 points. J'ai dit ça des points, 125 points. Alors, est-ce qu'il y a des techniques précises pour mieux taper les autres, bah à part bien, bien tourner et bien les défoncer, je sais, je vois pas trop. Hop là, 345, je suis toujours premier là. Au niveau des points, j'ai un peu d'avance. alors, ils sont où, ils sont où, ils sont où, mes collègues parce que eux aussi essayent de me foncer dedans, faut pas y croire hein. Voilà, milliard, allez Ah ben, ça y est On m'a défoncé la mienne Je suis en tout gris Et on s'en est reparti, destruction enchaînée x2 D'accord, donc j'avais encore gagné des points Allez, on y retourne Et on défonce de la voiture Ah x2, on est en x2 pour l'instant C'est la fin du temps Tout ce qu'on fait, ça fait x2 Ah là, là, là, non Ah je reste coincé voilà à la fin, à la fin du fold 2 normalement c'est la fin du temps La petite musique qui vous stresse à peine Et c'est bizarre c'est quand, quand, quand je peux gagner noir de points que j'arrive pas à toucher la moindre voiture Hop là 2000 assaut terminal 220 et voilà On a gagné